Et bonsoir à la famille Générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà quand on vous dit que nous sommes avec des bandits un groupe de bandits l'affaire de médicaments ici des 200 conteneurs je vous ai dit tout est fait exprès pour appauvrir des hommes d'affaires pour appauvrir des politiques on vous a parlé des médicaments tramadol ici on vous a dit le CNRD, ils ont fait leur show devant le peuple de Guinée, la communauté internationale, qui luttait contre ces pharmacies par terre. Mais euh, un certain, un jeune de Sigiri du nom de Kemo Kondé, seulement je vais avoir pitié de lui cette fois-ci. Je ne vais pas parce que lui, il n'est qu'un simple pion. Voilà, je vais juste, euh... vous voyez, il a arrêté, il a été arrêté à Sigiri. Kemo Kondé a été arrêté à Sigiri avec beaucoup de tramadol, beaucoup de tramadol. Le Kemo, il a été arrêté avec beaucoup de tramadol. C'est-à-dire les commerçants qu'on a dépouillés à Conakry, il y a des gendarmes, il y a des membres du CNRD des douaniers qui sont dans ce réseau, ils prennent les médicaments de ces opérateurs économiques et donnent à des jeunes pour aller vers le Mali, vers Sigiri, à l'intérieur du pays, vers la Sierra Leone. Donc, ce jeune a été interpellé à Sigiri. Il s'appelle Kemo Kondé. Il a été conduit au camp. Il y a un militaire qui a pris des garanties pour libérer le jeune Kemo mes informateurs m'informent que le Condé il a fui le camp. Il est actuellement à Conakry par la complicité de certains membres influents du CNRD. Est-ce que le pays là peut aller de l'avant? Kemo Condé, j'ai juste pitié de toi parce que je sais que tu es petit dans le réseau. Tu es petit dans le réseau. J'ai ta photo, je peux publier. Je peux. Mets ton image devant tout le monde. Et quand je mets, c'est fini pour toi. Mais je t'ai dis, il faut sortir dans le réseau. Voilà. allez au Djoule, là. Vous êtes en train de faire du mal. Les bandits, là, ils prennent. D'abord, ils laissent les commerçants guinéens aller acheter plus de 200 conteneurs. Tous les médicaments qui ont de la valeur, ils ont tout pris. Ce qu'on vous a montré qu'ils ont brûlé les médicaments, c'était du tap à l'œil. ceux qui est qu y a un Tramadol, tout ce qui était cher. Ils ont donné à leur petit, c'est l'un de leurs petits du nom de Kemo Kondé que vous voyez. Il a été arrêté avec ses médicaments. Voilà. Donc, c'est le réseau. Il était au camp à Sigiri. Il vient de prendre la fuite pour Conakry. Il est rentré à Conakry. Et avec ça, on nous fait croire qu'eux, ils sont en train de lutter contre ça. Ça dit, c'est des corrompus. C'est des businessmen. Des businessmen, ils sont venus pour c'est-à-dire gâter ce pays. Je vous avais parlé ici de ces médicaments -là. Moi, je suis d'accord hein, qu'on lutte contre les pharmacies par terre. Je suis d'accord. Mais la manière dont ils ont procédé, c'est avec la haine. Ils ont laissé nos commerçants aller dépenser des milliards et des milliards. Ils sont venus avec ces conteneurs. Si vous voulez lutter contre quelque chose, pourquoi pousser des opérateurs économiques guinéens? Allez investir des millions de dollars dans des médicaments et vous venez pour dire non, c'est interdit. Ce n'est pas comme ça. Un état normal ne fonctionne pas comme ça. D'abord, ces commerçants, ils envoient des conteneurs, ils contribuent, ils alimentent les caisses de l'État. Mais je vous ai dit, c'est avec la haine. Et ces médicaments-là, aujourd'hui, ils sont en train de les revendre un peu partout. À l'intérieur du pays, hors du pays, vers le Mali. Voilà, surtout dans les zones minières. voilà, Tramadol, parce que c'est de la drogue. Ceux qui travaillent dans les mines, c'est de la drogue et ça marche. C'est incroyable. Donc Kemo, c'est juste un avertissement. Il faut sortir dans ce réseau. Mbra Mra a mi photo la body. Il a photo à complet l'imbru. N'trefe, n'a dit photo là-bas. Mais te fait Albaro le Ninati. Actuellement le pays est dur. Les grands là, les malhonnêtes là, qui ont pris ces médicaments, c'est eux qui vous mettent dans des pétrins. Voilà. Je veux que tu sors dedans. Sinon, prochainement, Mbara, information, là, que tu as pris des colis encore à Conakry pour l'intérieur du pays, je ne te ferai pas cadeau. Kemo, il faut que Mburoya n'a publié. N'a publié, lon Les médicaments qu'ils ont saisis, je vous ai dit, ils n'ont pas tout détruit. Ils sont en train d'envoyer l'intérieur. Et appelle ça, vous parlez de justice, de loi, dans ce pays. Bon. Ça, c'était mots. Maintenant, les bandits du palais. Voici Ibrahim. Ce qu'on dit, l'enfant craint. Ça dit, c'est tous des diaspo. Ça dit, le pays-là est mal barré. Voici un que vous voyez. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Le réseau le réseau de malfaiteurs en Guinée aujourd'hui. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée. Kala nous aide, kala nous aide. Nous sommes mal barrés. C'est ce gars qui est en train aujourd'hui de prendre de l'argent l'administrateur du palais Mohamed V en complicité avec le fameux le fameux narco que vous connaissez, Kalo pour des rendez-vous, pour voir. Ils se connaissent à Bekamriba groupe. C'est-à-dire, le pays, là, est tellement mal barré. Ibrahim là, ils savent que Faminoumani fait le dos. Mais tous des faux types, pour un rendez-vous aujourd'hui, ils prennent jusqu'à 100 000 dollars. Des gens viennent. Ça dit pour bailler. C'est pourquoi quand j'ai publié, voici l'exemple, voici l'un des documents. Voilà, l'administrateur général, voici. L'un des documents, parce que quand on vous parle, quand tu montes pas de preuves, il va dire, eh non, lui, il, a, il est contre. Moi, je suis contre le CNRD Je suis contre le CNRD Mais tout ce que je fais, c'est avec des preuves. Tout ce que je fais, c'est vérifier. Donc, je ne suis pas contre eux, parce que oui, ils sont là, non. Mamadi a ah, tué le 5 septembre. Non. Quand je viens parler, c'est avec des preuves. Donc, c'est faux type pour un rendez-vous, voici... Le document, je l'ai publié. Là, vous pouvez voir comment ils font pour se faire de l'argent. Je vous dis, le pays-là est mal barré. La Guinée est mal barrée. Fala Yambodi, Fala Yambou. Actuellement, miana, c'est incroyable. En un temps record. En un temps record. C'est pourquoi j'étais fâché tout de suite contre les leaders politiques-là. C'est incroyable. La classe politique, vous êtes assis. 14 000 personnes. Ce gouvernement est en train de signer des contrats de mine. De gauche à droite. Ils n'ont ni le niveau des tonneaux vides, des bandits, des vauriens. Vous êtes assis à cause de vos intérêts égoïstes. Vous avez demandé à ce que Doumbouya signe quelque chose de garanti. Il n'a pas signé. Les religieux, c'est eux qui vous roulent aujourd'hui. Vous qui devez rouler les religieux, c'est eux qui vous roulent. Les, les sages, les Ela et c'est eux qui vous roulent aujourd'hui. Asseyez-vous. Ils sont en train de manger. Hein? C'est la magécratie. Ils sont en train de manger. Vous vous êtes assis. Vous allez durer. Maman dit il est encore jeune. Comme d'autres, vous ne voulez pas entendre le retour du président Fakonde. Vous allez voir. Asseyez-vous dans vos coins là-bas. Croisez vos pieds. Restez là, Mamadi, il va prendre le pouvoir pour venir donner à quelqu'un. Je vous ai dit le coup d'État. Mamadi ne devait même pas être présent même de, de leur transition. Il y a eu deux personnes. Idi Amin, présent de la transition. Mais Mamadi, se sont grand. Il lui a doublé. Le cerveau du coup d'État, c'est lui, Idi Amin. Pour mettre euh, le chef d'État-major, Namori, dedans. Ils ont promis aussi Namouri. Mais le petit, tout le monde a vu comment, comment un chef d'état-major qui a la maîtrise sur l'armée, quelqu'un qui gère seulement unité et des forces spéciales, 400 personnes, toi tu as toute l'armée derrière. Je crois que je dois changer mon téléphone. C'est comme si les bandits ont mis tellement de virus sur mes téléphones ou je ne sais quoi. Je dois changer de téléphone dans ces deux jours-là. Voilà. Il faut que je change d'opérateur, je change de téléphone, parce que ces bandits-là, les hackers-là, c'est tout ce qu'ils font pour ne pas, quand je lance le direct, pour ne pas que les gens puissent euh, avoir la notification. Mais il faut que les gens se réveillent. On est face à des bandits. Nous sommes face à des narcos. Voilà. Donc, comme je vous le disais, deux personnes ont été promis à la tête. Namuri et Idiamine. Mais Dumbuya les a tous doublés. Il les a tous mis dans l'eau. Si vous pensez que lui, il va partir, vous n'avez rien compris jusqu'à présent. Ne vous réveillez pas. Hein. Quand je vous dis que la Guinée est dans, la, dans les mains des, des bandits, vous n'avez pas compris. Vous étiez très bien organisés. Vous étiez très bien organisés. Vous avez toutes les possibilités de les mettre dos au mur. Mais vous êtes resté assis. Un, un, un petit comme Mamadi Dumbuya. Il est en train de vous malmener. Hein? Il vous roule dans la farine. Tous ceux qui sont là-bas, Makale est en train de manger. Makale distribue de l'argent aujourd'hui. Il y a l'argent de drogue. Nos caisses aujourd'hui, là. Il n'y pas de projet de développement. L'argent qui était là-bas, ils ont fini de dépenser. C'est pour juste dire aux gens, pardonnez. Vous n'avez pas compris cela. Vous ne voulez pas le bonheur de ce pays. Si vous n'êtes pas unis, là, vous n'êtes pas unis. Mamadi va faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'ils veulent. La vérité, c'est quoi L'ambassadeur de France, c'est lui qui est en train d'influencer sur les leaders politiques. Vous pensez qu'on ne sait pas mais vous êtes en train de taper poteau. Ceux qui sont en train d'écouter l'ambassadeur de France. Lui, il prend des pots de vin. Un voleur de vin. Il était consul à Hong Kong. Tapez seulement. Vous allez comprendre que ce type n'est qu'un voleur de vin. J'assume ce que je dis. Les propos, tapez sur Figaro. Tapez sur Paris Match. Il suffit de taper ambassadeur. Seulement tapez. Ambassadeur, ambassadeur, sur Google, vous tapez, voilà, vous voyez, en haut ici, c'est même écrit, ambassadeur voleur de vin, vous tapez ambassadeur voleur de vin, vous voyez en haut ici, le monde, vous connaissez le journal Le Monde, vous avez vu, le consul de France à Hong Kong, rappelé à la suite d'un vol de vin, voilà. À ce moment, il avait 46 ans. Donc, euh, ça, c'est mon monde, ça. Vous partez ailleurs. Comment quelqu'un quelqu de ce genre, on peut l'envoyer en Guinée? Hein? Un voleur. Voilà. Il y, y en a ici encore. <coughs> voilà, vous avez vu sa photo? <rire> oui! Oh, non, la Guinée, la Guinée est mal partie. Le... Les leaders politiques, c'est quelqu'un comme lui, vous écoutez. Tapez seulement. En principe, les Guinéens même doivent tout faire pour l'amener. Voilà. On dit le consul de France à Hong Kong, remercier après un vol de bouteille. Voilà. Et on peut, ne on peut pas l'envoyer dans, dans ces pays pareils. Tapez seulement, vous allez voir tellement d'infos sur lui. C'est lui qui appelle. Qui, qui parle avec des leaders politiques aujourd'hui. Vous allez croire à la parole d'un voleur de vin. Vous allez croire à la parole d'un voleur de vin qui a insulté le président Fakonde devant vous tous ici. Que le président Fakonde a fait 30 ans, plus de 30 ans en France, mais nos mines, nos intérêts qu'il a donnés à la Chine, à la Russie, ça ne vous dit absolument rien. Qu'est-ce que la France a fait pour nous Dites-nous. Nos universités, nous parlons le français. Qu'est-ce que la France a fait pour nous Ils allaient dire que oui, le temps de feu à Médecin Couture, le libéralisme de -en a Comté. Qu'est-ce qu'ils ont apporté en 26 ans Montrez-moi les universités, les écoles, les pays qu'ils accusent, la Russie, la France, et, et la France accuse la Russie, la Chine ou les États-Unis. Ce que ceux-ci ont apporté à la Guinée, que l'ambassadeur vienne nous parler, ce que la France a apporté. Chaque jour, les États-Unis apportent leur aide à la Guinée. Et nous voyons cela. Nous n'avons pas été colonisés par les, par les États-Unis. Ni par la Russie, ni par la Chine. Mais si ce bandit-là aujourd'hui, il est en train de manipuler les leaders politiques parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du président Alpha Condé, que si le président Alpha Condé est là, que c'est pour dealer avec la Chine ou la Russie. Restez là, hein. Restez là, écoutez ces gens-là. C'est la Guinée qui perd. C'est la Guinée qui perd. Si on a l'électricité aujourd'hui, quand l'État soit petit, c'est la Chine, ce n'est pas la France, que l'ambassadeur voleur qui la ferme. Si vous êtes là, c'est cet ambassadeur qui vous appelle pour vous dire, dialogue, dialogue. C'est incroyable. Un voleur de vin. C'est l'une des raisons. Ils sont en train de les, c'est à dire, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Lorsqu'ils étaient en train de casser la maison de Celou là, l'ambassadeur il n'a pas vu. Lorsqu'ils étaient en train de casser, lorsqu'ils étaient en train d'arrêter les phonique les phonique là, l'ambassadeur de France là il n'a pas vu hein. il n'a pas vu. C'est pas, c'est maintenant là vous vous organisez entre vous les grands partis politiques C'est là l'ambassadeur de France, ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France. Là, on vous appelle. Vous avez bien fait. Si vous ne le faites pas, là, la jeunesse guinéenne, nous, nous allons le faire. Vous allez mettre fin à vos carrières. Ça, on vous le dit, hein. on n'aura plus besoin des vieux. là. Si vous êtes des incapables, comment un ambassadeur va se, va, eh, se mêler de nos problèmes Le président va qu'on ait fait 30, 37 ans. S'il ne deal pas avec la France, c'est que la France n'apporte rien à la Guinée. quelqu'un qui a fait 37 ans dans votre pays s'il n'a pas fait de deal avec vous si ce n'est même pas un malhonnête on a Orange aujourd'hui Orange on a Orange en Guinée aujourd'hui Orange est moins cher en Côte d'Ivoire moins cher au Mali malgré qu'ils ont des problèmes avec moins cher au Burkina mais en Guinée les tarifs de Orange par rapport aux autres pays de la sous-région là il ne vient pas pour parler de ça hein il ne parle pas de Bolloré. Il ne parle pas de Bolloré. C'est-à-dire, le bandit Mamadi Doumbouya, qui est venu aujourd'hui, il a retiré l'aéroport. Il n'a pas parlé de ça. C'est-à-dire, c'est leur intérêt qui les intéresse. Mamadi qui a retiré, là, on ne parle pas de ça. C'est Simandou. C'est Simandou. Ce que représente Simandou. L'enjeu, tout le problème aujourd'hui, c'est Simandou. Je vous dis, tout le problème aujourd'hui, c'est Simandou. Cet ambassadeur voleur, toi tu vas te mêler. On doit faire des pétitions contre cet ambassadeur voleur qui se mêle de nos problèmes. Voleur de vin. Quelqu'un qui a volé hein? Quelqu un. Quelqu'un qui a volé deux bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'il ne va pas voler Il était au Togo là-bas. ils C'est-à-dire ont, ils ont, ils ont, les gens au Togo là-bas, ils ne l'ont pas fait cadeau. Ils ont critiqué les médias. C'est pourquoi ils l'ont enlevé au Togo, l'envoyer en Guinée. Ils ont critiqué ce, cet ambassadeur, il était au Togo. Voilà. Ils l'ont critiqué là-bas. Les Togolais ne l'ont pas fait de cadeau. Ils se sentaient gênés. Ils ne pouvaient même pas aller. C'est en Guinée, il fait des bêtises. Il est tout le temps au palais avec le légionnaire. Avec, tant qu'on ne le chasse pas en Guinée aussi, il va continuer. Est-ce que lui doit se mêler des. Est-ce qu'un leader guinéen. Peut demander ou bien un ambassadeur guinéen. Demander à des politiciens français. Actuellement, il y a des manifestations en France. Actuellement, il y a des manifestations. Est-ce qu'un leader ou un président guinéen ou un ambassadeur peut demander à ses organisateurs-là « Non, faites ça, faites ça. » Est-ce qu'il peut même oser parler Mais c'est-à-dire ils n'ont rien vu en nous. Et vous êtes là, vous vous laissez manipuler par un voleur de vin. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas Mamadiya. Vous ne connaissez pas Mamadi, mais vous allez connaître Mamadi. Donc, euh, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Le pays est pris en otage par des bandits, par des narcos. Prions le bon Dieu, qu'Allah sauve notre pays. Prions le bon Dieu, qu'Allah sauve notre pays. On est mal barré Et les deux mois à venir, ça va être pire. Ça va être pire. On ne veut pas voir les jeunes descendre sans même l'appel des leaders. Parce qu'avec les leaders, au moins, c'est contrôlé. Ils peuvent dire, arrêtez les manifestations, nous avons trouvé ça, nous avons des solutions. Mais je vous dis la misère, la pauvreté qui est sur les Guinéens. Les deux mois à venir, avec le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, ça va péter. Je vous jure, ça va péter. Le ministre, je ne sais pas, c'est Loupou ou quoi là, elle est en train de parler. On a tellement de stocks. On est obligé de vendre tout ça. Tout ça. Quand on a, C'est-à-dire, elle-même, elle n'est -même, elle -même, elle même pas. On la met au ministère du commerce. Quand, quand, le stock, quand nous avons assez de stock, c'est que les prix baissent. Mais comment tu peux venir t'asseoir devant les médias, celles qui ont au commerce, pour dire nous avons assez de stock pour six mois. Tant nous sommes obligés de vendre au, dans les pays voisins. Ça dit, comment on peut mentir ainsi Quand la marchandise est en abondance, les prix baissent. Est-ce qu'on a besoin d'être savant pour comprendre ça Mais elle vient s'asseoir devant les médias pour dire, oui, on a six mois de stock, on a trois mois de stock, on a quatre mois de stock, on est obligé même de vendre dans les pays voisins. Mais le prix ne fait qu'un.